Vous le savez peut-être, je considère que la démarche scientifique est la plus efficace pour trouver des faits. Et si vous pensiez que j'étais en admiration sur ce que dit la science et que je ne remettais jamais en question ce qu'elle dit, vous vous trompez complètement. J'ai sélectionné 5 idées reçues sur les sciences que je vais un peu démystifier en utilisant la discipline qui étudie comment se font les sciences en pratique, une discipline qui est la sociologie des sciences. Et j'entends que des fois ça va pas être facile à entendre. Oui parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient une vision idéalisée de la science et ignoraient toute une partie de la recherche. Alors que bon bah c'est des champs, des sujets tout à fait légitimes. Donc que vous soyez anti-science ou pensez bien la connaître, j'espère que ça vous plaira. Jingle La science manque d'ouverture d'esprit. Elle reste sur des terrains connus mais ne veut pas s'attaquer à certains sujets ou accepter des idées qui remettent en question le consensus les sciences chercheraient plus à confirmer ce qu'on sait déjà, sous prétexte que ça reposerait sur des choses qu'on connaît bien. Mais ça couperait de plein de découvertes qui reposeraient juste sur autre chose que le consensus actuel. C'est une chose qu'on entend assez souvent dans les pseudosciences. Par exemple, quand quelqu'un pense avoir découvert un fantôme ou une nouvelle énergie incroyable, en face de lui, il n'a que des scientifiques qui lui disent que c'est pas possible parce que ça ne repose pas sur les lois de la physique. Alors, est-ce que... La science fonctionne-t-elle que par confirmation D'un côté, oui. Parce qu'un résultat scientifique se construit sur une accumulation de données qui vont dans le même sens. Donc pour les contredire, il faut aussi produire beaucoup de résultats. Mais d'un autre côté, les études qui font que confirmer une découverte, ça fait moins parler. Les résultats qui disent en substance « on a refait une expérience existante et on n'a rien appris de nouveau ». Ça fait beaucoup moins vendre que l'info « Oh mon dieu, cette découverte bouleverse tout ce qu'on pensait savoir, c'est incroyable !» Du coup, le second type de publication sera beaucoup plus scruté, discuté, et donc on se forge la vision du scientifique comme un éclaireur aventurier. Une révolution scientifique, ça arrive pas toutes les semaines. Et pour que ce soit confirmé comme une découverte, il faut en passer par l'étape de la réplication. Donc C'est long et difficile, mais plus on va répliquer, plus on va pouvoir avoir un bon niveau de confiance dans les théories qui font consensus. Le problème est plus dans la manière dont on présente le consensus. Parce que refaire l'historique de tout un débat d'experts avec les positions, les arguments des uns et des autres ayant abouti à la conclusion finale, c'est très long et pas très accessible au grand public. Du coup, on se contente souvent de formules simples du style « en physique, on sait que la Terre est globalement sphérique. Ou encore, euh, l'homéopathie n'a pas d'effet démontré au-delà du placebo. Mais vous voyez que ça renvoie l'image d'un dogme, du genre, euh, ouais bon, on le sait, c'est tout. Alors qu'en vrai, on le sait parce qu'il y a eu beaucoup de recherches et de débats. Donc non, la science n'est pas dogmatique du moment qu'on garde en tête les limites euh, éthiques et méthodologiques de base. En particulier, il y a deux choses dont on doit toujours se méfier. Tout d'abord, les personnes qu'on prend pour des experts, alors qu'en vrai, on ne devrait pas. L'expert d'un domaine scientifique ne peut pas être expert de tous les domaines. Il peut lui arriver d'avoir des idées fausses, comme tout le monde. Donc, avant de faire confiance à quelqu'un, il faut se demander « Est-ce que la personne sait vraiment de quoi elle parle ?» Et ça, ça demande de se poser une question encore plus compliquée. « Est-ce que j'ai les compétences pour juger l'expertise de cette personne ?» Je vais faire une métaphore. Si vous allez faire réparer votre voiture et que le garagiste vous sort plein de termes techniques, comment vous pouvez savoir qu'il vous mène pas en bateau Vous pouvez devenir vous-même compétent dans la mécanique, suffisamment pour voir si votre garagiste sait de quoi il parle. Mais si vous n'avez pas le temps, il faut faire autrement. En science, c'est un peu pareil, il faut développer des techniques pour savoir qui est digne de confiance selon les sujets. Par exemple, si quelqu'un sort régulièrement de son champ de compétences et n'imagine pas pouvoir se tromper, là, c'est mauvais signe, par exemple. Un bon scientifique, c'est quelqu'un qui est capable de voir les limites de son propre travail et de se remettre en question si on lui montre qu'il s'est trompé. Par exemple, voilà un membre du conseil scientifique en pleine crise du Covid-19. Jusqu'à quand allons-nous devoir porter un masque Est-ce qu'à l'automne 2021, on peut estimer qu'on reviendra à une vie normale Est-ce que je pourrais, même vacciner, encore transmettre le virus Possiblement, vraisemblablement... Je me fais vacciner, combien de temps serais-je protégé On ne sait pas. On, on ne sait pas. On ne sait pas. Des gens l'ont critiqué parce que c'est pas ce qu'ils voulaient entendre. Et je peux pas leur en vouloir, à la limite. Mais c'est vrai. À ce moment-là, on ne pouvait pas savoir. On ne pouvait pas prévoir les nouveaux variants, on ne pouvait pas prévoir le nombre de gens qui iraient se faire vacciner. On a des probabilités, éventuellement, mais certainement pas de certitude. Mais s'il avait affirmé que... On sait que... On sait que... Bah, il aurait menti. Et surtout, il n'aurait pas été digne de sa position de scientifique. Au fait, j'ai dit qu'il fallait se méfier de deux choses. Donc la première, c'était les faux experts. Et la deuxième, c'est les discours scientistes. Je l'ai dit, la plupart des scientifiques sont conscients de la limite de leurs travaux. Mais certains aiment tellement la science qu'ils vont la considérer comme la réponse universelle à tous les problèmes de la vie. Il y a des débats politiques qui sont très liés à des questions scientifiques. Donc, C'est tout ce qui concerne l'énergie, par exemple. Donc dans ces débats, il y a des faits scientifiques, mais il y a surtout d'autres considérations comme les valeurs qu'on défend. Le scientiste sera celui qui refusera tous ces discours en disant que pour lui, la question a été réglée parce que la science a parlé. Ce qui est évidemment un détournement de la science qui est pas là pour prescrire, elle est pas là pour dire quoi faire. Avec ces deux recommandations, je le répète, la science n'est pas dogmatique. Mais il faut éviter de lui faire dire plus qu'elle n'a à dire. Et justement... La science est neutre. Elle cherche à décrire le réel de manière dépassionnée. Elle ne concerne que les faits et reste au-dessus des considérations politiques et morales. En général, quand quelqu'un dit ça, on lui répond à juste titre. La science et les faits, peut-être qu'ils sont neutres, mais les scientifiques, eux, ça non, ils le sont pas. Et c'est vrai, les programmes de recherche, les financements, mettre tel chercheur plutôt qu'un autre en directeur de labo, d'université, de revue ou de maison d'édition, ça, c'est des choix subjectifs, influencés par des critères sociaux. Mais la science, ça désigne plusieurs choses, et si on parle de la science comme le contenu des productions scientifiques, de ce qui relève de la description du réel, là on pourrait espérer être sur du neutre et du factuel, n'est-ce pas Cependant... Oui, parce que tout ça, c'est la théorie. Et la sociologie des sciences montre que, en pratique, c'est plus compliqué que ça. Déjà, toutes les idées et toutes les théories n'ont pas le même capital symbolique. a qui sont à la mode et d'autres non. Si une discipline est très à la mode, on va avoir beaucoup de financements, beaucoup d'étudiants qui vont se lancer là-dedans, et le nombre de publications dans le domaine va beaucoup augmenter. Du coup, on va avoir beaucoup plus de découvertes sur ce sujet. La renommée scientifique dépend beaucoup de la quantité de citations. Mais s'il si, y a plus d'articles, une discipline sera mécaniquement plus citée. Et ça va même contaminer les autres domaines. Genre les neurosciences, ça fait très scientifique. Alors toutes les disciplines comme la sociologie qui intégrerait ces neurosciences vont tout de suite paraître plus sérieuses. Dans ce cas-là, les sociologues qui auront fait ce croisement sociologie neurosciences auront plus de visibilité, donc se feront plus cités que les autres. Autre exemple, s'il y a une guerre entre deux pays. On est beaucoup plus réticent à citer un scientifique du pays ennemi. On va plutôt chercher un scientifique de notre pays à nous, ou alors de revendiquer la découverte comme étant la nôtre. La sociologie des sciences permet de voir comment les facteurs sociaux influencent tous les contenus scientifiques. Et ça permet de les lire avec plus de recul. Parce qu'on ne peut pas séparer le contenu des sciences avec l'activité servant à les produire. Et Ça veut pas dire que toutes les sciences ne sont que le reflet du monde social, hein. c'est plus que la neutralité totale n'est pas possible. Allez, encore un exemple. Les gouvernements d'extrême droite, comme en Hongrie ou au Brésil, aiment bien supprimer des départements de sciences sociales ou de philosophie. Ah oui, parce que tout ça, c'est de l'idéologie qui pourrait menacer l'ordre établi. Si on parle d'anti-autorité ou pire, de théorie du genre, c'est une menace pour la nation il faut empêcher que ça se fasse. Et du coup, la neutralité scientifique est empêchée à cause de ce contexte politique. Eh bien, pas en France que ça arriverait, ça. Imaginez, mec, c'est une menace pour la République, cette discipline scientifique, là. Et sur la base de quoi Sur la base d'une panique morale Ah non, pff, pas en France que ça arriverait. Bref, la science n'est pas neutre, parce que la manière de classifier le réel, ça dépendra toujours de certains choix qui eux-mêmes dépendront du point de vue des observateurs. Je vais prendre un dernier exemple, et pas dans les sens social, hein, comme ça vous verrez bien que c'est un truc vraiment universel. Dans la reproduction sexuée, on est d'accord qu'il faut un spermatozoïde, un ovule, et quand ils se combinent, ça fait la première cellule. En gros, hein. Et bien figurez-vous que pendant longtemps, on pensait que tout le matériel génétique était amené par les spermatozoïdes, et l'ovule, c'était le récipient passif qui attendait que ça se passe. Le fait que ça conforte les rôles genrés dans la société de l'homme actif et de la femme passive, c'est pas un hasard. On a juste appliqué ce qui paraissait le plus évident, et du coup on a des catégories fausses à cause du sexisme. Notre manière de catégoriser le monde est le produit de ce qu'on est, quand bien même on essaie d'être un grand scientifique. Si un scientifique est renommé, il doit être très doué dans son domaine. Il est l'un des plus pointus, un des plus méritants. Pour se faire connaître, un chercheur a plusieurs manières de se démarquer, plus ou moins honnête. Et plus on avance, plus ces techniques ont tendance à être utilisées par tous les scientifiques à tous les stades de la carrière. On a par exemple la stratégie du découpage de salami. Donc en gros, donc vous avez votre, votre étude et vous allez envoyer un bout de publication à une revue et un autre bout de publication à une autre revue. Et comme ça, à chaque fois, vous pouvez vous auto-citer. Donc à la fin, vous allez être plus publié et plus cité. Donc c'est tout bénef. C'est-à-dire que là, avec ces stratégies, on peut avoir des gens qui vont être avantagés dans leur carrière juste parce qu'ils connaissent la stratégie. Pas pour des raisons de rigueur scientifique. D'une manière générale, on est à peu près aussi méritant dans le monde scientifique qu'on l'est dans le reste de la société. C'est-à-dire pas beaucoup. En fait, il y a tout un tas de techniques qu'il faut maîtriser pour pouvoir s'en sortir dans ce monde hyper compétitif qui est devenu la recherche scientifique aujourd'hui. Évidemment, on pense au cas de Fraude, à des gens qui ont inventé purement et simplement des données pour faire impression. Mais dans les faits, c'est finalement très rare. Entre le scientifique parfaitement honnête sur ses données et la pure invention, il y a une large zone grise et c'est vraiment ça le vrai sujet de préoccupation. On peut avoir récolté des données et au moment d'écrire l'article, en enlever quelques-unes pour que la conclusion qu'on présente soit plus intéressante. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de mensonge, puisque aucune donnée n'a été inventée, mais la personne qui fait que lire l'article n'aura pas une vision d'ensemble honnête de ce qui s'est passé. Si on prend euh, un anthropologue qui a observé quelque chose pendant deux ans, il ne va pas prendre tous ses carnets de notes et les mettre dans un article, ce serait beaucoup trop long. On a une sélection qui est nécessaire, et en théorie, elle permet de rendre compte honnêtement de toutes les observations qui ont été faites. En pratique, plus on va mettre en compétition les chercheurs entre eux, plus ils seront incités à garder des choses qui valident une théorie qui est très valorisante. Bon là quand je dis ça, tous les complotistes sortent des buissons en mode <rire> « Haha, je le savais, les scientifiques sont malhonnêtes et font dire ce qu'ils veulent aux chiffres, tout n'est que tromperie !» Mais ça serait oublié tout ce qui est fait pour contrôler les biais et les erreurs qu'ont pu faire le chercheur, volontairement ou non. Ce qui sous-entend que les publications non scientifiques ont encore plus de biais. Pour se critiquer, des revues scientifiques et des collections de livres ont des comités de relecture. Ça serve de garde-fou, justement, et ça permet de se critiquer. Et la plupart du temps, c'est vraiment un système qui marche bien, qui est assez efficace. Ces comités sont souvent des gens assez reconnus, souvent plutôt âgés, du coup. Et parfois, on voit apparaître quelque chose qu'on appelle des monopoles gérontocratiques. Ou, basiquement, des vieux qui prennent le pouvoir. On aura là des personnes installées depuis longtemps, qui seront parfois en décalage avec les dernières innovations de la discipline. Mais ce sont elles qui tiennent les revues. Donc, ces vieux chercheurs vont tout faire pour conserver les anciennes méthodes. Et ça retardera les découvertes futures. Bon, évidemment, là, je parle des cas un peu extrêmes. Hein. Évidemment, ça finit toujours par se renouveler. Les mauvaises théories et les fraudes scientifiques, elles sont rangées au grenier. Et voilà, finalement, ça se passe bien. En fait, ce qui est vraiment compliqué, c'est que... On ne sait pas ce qui fera référence demain, dans le temps long, si vous voulez. Alors comment est-ce qu'on peut savoir à qui faire confiance aujourd'hui Des projets ont essayé de créer des indicateurs chiffrés pour répondre à cette question. On a ainsi développé la scientométrie, qui mesure le nombre de publications des chercheurs, leur nombre de fois où ils sont cités la puissance d'impact des revues où il publie, et ça permet de créer des trucs comme l'indice de Hirsch, qui mesure l'impact individuel de chaque chercheur, qui permet de voir, grosso modo, qui fait autorité, en théorie. Parce qu'en pratique, c'est tellement devenu un indice scruté que tous les scientifiques sont incités à utiliser les fameuses techniques pour artificiellement faire monter leurs indicateurs. Robert Merton, qui a fondé la sociologie des sciences, expliquait que ça fonctionne par un effet mathieu. C'est-à-dire que les grands scientifiques, ils auront toutes les récompenses, tout va bien, et ceux qui débutent, ils n'auront aucun poste, aucun article publié, que dalle. C'est-à-dire qu'à ceux qui ont beaucoup, on donne beaucoup, et à ceux qui ont peu, on donne peu. On a même parfois des mandarins qui sont tellement influents qu'ils contrôlent tout un pan d'une discipline. Donc c'est souvent des gens qui dirigent un labo, qui dirigent une revue, qui dirigent une collection de livres et en plus qui, qui enseignent dans des grandes universités, donc c'est vraiment des gens qui cumulent, vous voyez Et c'est très conseillé d'être ami avec un mandarin pour se faire un nom, parce que à moins d'avoir vraiment trouvé le truc révolutionnaire qui va te permettre de te démarquer, et eh ben tu resteras anonyme autrement. Tu es qui Donc non seulement à cause de ces influences, bah plus personne n'osera critiquer ces mandarins, et en plus, s'ils veulent publier des trucs, et eh ben ce sera super facile parce que, ils sont connus de tous les comités de rédaction. Mais ça veut pas dire que ce qu'ils publieront est mauvais. Et d'ailleurs, en général, pour devenir un mandarin, faut souvent avoir été bon à un moment donné. C'est juste que s'ils deviennent mauvais, bah du coup, il euh, y a moins de garde-fous. Mais imagine, tu travailles pour un mandarin qui est par exemple ton directeur de labo, et que t'ajoutes son nom alors qu'il a rien fait. Ça augmente beaucoup tes chances de faire publier l'article. D'un seul coup, ton article devient le dernier article de ce grand scientifique. Et en plus de ces histoires d'astuces donc qui vont fausser la, la course à la citation, il y a aussi les différentes habitudes des différentes disciplines concernant les citations. Attention. Par exemple, en sociologie, donc même pour les grandes enquêtes, on publiera toujours sur le nom des gens qui ont écrit l'article. Donc euh, une, deux, allez, trois personnes éventuellement. En physique, c'est un peu la fête du slip niveau citation. On a par exemple la publication sur la découverte du boson de Higgs. Une publication qui est majeure, mais qui fait que 5 pages de texte plus le nom des gens qui ont participé. Des 5000 personnes qui ont participé. Le nom des personnes citées est plus long que le texte de l'article, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, tous ces milliers de personnes, une grande partie restera anonyme. Tandis que Higgs lui-même, bah, il aura juste donné son nom à la particule alors qu'il l'a juste théorisé, il a popularisé le terme, mais il sera plus connu pour ça que les gens qui ont vraiment fait de la découverte. Et ces dernières années s'est de développé un autre aspect qu'on n'aura pas le temps de traiter, c'est l'importance de la médiatisation des chercheurs. Si on veut des bons postes, qu'on puisse penser à vous pour de bons projets, c'est bien de faire de la bonne recherche, mais c'est encore plus efficace d'être un bon client des plateaux télé et radio. Donc voilà, il y a plein d'aspects pour créer de la renommée scientifique, dont une bonne partie dépend du hasard. Même si un de ces aspects, c'est évidemment de vouloir créer de la bonne science. La science a démontré que... Moi j'ai fait exprès de ne pas finir la phrase, parce que globalement, toute phrase qui dit ça est fausse. Déjà parce que euh, apporter une preuve définitive c'est pas possible, ou alors éventuellement en sciences formelles, donc euh, en fait quasiment jamais. Mais en général, quand on dit démontrer, on parle pas d'une démonstration avec une preuve. C'est un abus de langage pour dire on a fait une expérience et l'étude a montré que. Et on pourrait se dire que s'il y a eu plein d'études qui montrent la même chose, ce serait un abus de langage acceptable. Et à mon avis. Non, parce qu'il manque un élément essentiel à tout ça. Dans à peu près toutes les sciences, quand on fait une étude, on se place dans un paradigme. Le paradigme, c'est le cadre, les hypothèses sur lesquelles vont reposer notre expérience. Imaginez par exemple quelqu'un qui veut calculer une trajectoire de planète. Son cadre pourrait être le cadre défini par Newton, avec certaines équations, certains présupposés, comme le fait que la Terre est sphérique et tourne autour du Soleil. Si on fait une expérimentation,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 Quand on présente un résultat scientifique, on parle rarement de toutes ces histoires de paradigmes, alors que c'est pourtant indispensable. Parce que c'est le paradigme et la méthodologie employées qui vont nous donner la portée de la conclusion. Après, je conçois que c'est plus efficace à présenter ça en « la science a démontré que ». Il est aussi possible que des scientifiques aient un peu vitué un article et propagent malgré eux de fausses informations. C'est assez rare, hein, mais ça fait tâche si vous voulez. Tout ça devient vraiment un problème dans les questions socio-scientifiques. Donc c'est tous les débats euh, qui mêlent les aspects scientifiques avec des aspects euh, politiques. Donc euh, quelle énergie il faut utiliser euh, Est-ce qu'il faut interdire les OGM Voilà, ce genre de débat. Quand c'est des questions très clivantes, tu peux avoir des gens qui vont vouloir stopper le débat, mobilisant les arguments genre euh, « Allez, c'est bon, la science a démontré que le nucléaire c'était pas dangereux, allez, stop !» alors qu'on peut toujours discuter des risques pour pouvoir les comparer avec les avantages et inconvénients des autres sources d'énergie, et mettre ça en relation avec les objectifs qu'on a, etc. La science, à elle toute seule, ne permet pas de trancher. A l'inverse, il ne faut pas faire comme si la recherche n'existait pas. Quel que soit votre avis sur un sujet, même très clivant, il y aura à peu près toujours une étude scientifique qui ira dans votre sens. En pensant qu'une seule étude peut être une preuve qui démontre la supériorité de votre opinion, vous montrez juste que vous avez mal compris le fonctionnement de la connaissance scientifique. C'est pour ça qu'on présente souvent la méthode scientifique en disant qu'une anecdote n'y est pas une preuve, ou qu'une étude isolée ne peut remettre en question le consensus scientifique. Et justement en parlant de ça... La méthode scientifique est la meilleure méthode pour produire et évaluer des connaissances. Avec toutes les critiques que je fais depuis le début, vous avez peut-être tenté de vous dire bon, OK, la science a des défauts mais quand même, ça reste la meilleure chose qu'on ait pour trouver de la connaissance. Et je suis d'accord, mais pourquoi ce serait la meilleure Parce que la science euh, a une meilleure méthode qui est plus rigoureuse, qui se fonde sur la vérification des preuves, sur le doute raisonnable et son autocritique Oui, ça c'est la philosophie générale, mais cette méthode, précisément, c'est quoi En réalité, on dit LA méthode scientifique, mais elle n'existe pas. On parle en fait d'un ensemble de méthodes, d'un ensemble d'institutions qui organisent la production de connaissances scientifiques, donc collectivement et en suivant quelques principes philosophiques en commun. Mais du coup, quand vous voyez des schémas comme celui-là, c'est très réducteur, parce que ça se passe rarement comme ça en vrai. Parfois, on va prendre une hypothèse qu'on va chercher à mettre à l'épreuve, vraie ou fausse. Ou parfois, on va faire des observations pour essayer de trouver des généralités, pour construire des théories, etc. On pourrait éventuellement parler de méthodologie scientifique au pluriel, on pourrait trouver l'abduction, l'afférence, etc. Mais une méthode scientifique, dans le sens une suite d'étapes simples qui permettrait d'accéder à la vérité, ça, ça n'existe pas, ça, ça faut arrêter. Et d'un côté, c'est logique, entre un physicien de la mécanique quantique, un sociologue du travail, un biologiste de l'évolution, les sujets d'étude ont tellement rien à voir que ça serait ridicule d'avoir la même méthode. Et d'un autre côté, je comprends que c'est une manière très sexy de présenter la science comme la bonne méthode, par opposition au reste. Par exemple, la psychologie, c'est des énoncés réfutables et pas la psychanalyse. Donc la psychologie, c'est scientifique. Voilà. C'est simple, c'est évident, c'est Popper qui l'a dit. Voilà, donc c'est exactement de ça dont je parle. Tu as Karl Popper, philosophe des sciences, qui essayait de réfléchir à comment créer des connaissances plus robustes, ok Donc il a créé le critère de réfutabilité dont on a parlé ici. Et des gens retiennent qu'une théorie scientifique, c'est réfutable. C'est tout. y'a que ça. Alors que ben bah non, en vrai, la science, ça va bien au-delà de tout ça. Et même Popper le savait d'ailleurs. Et en plus, la philosophie des sciences a fait du chemin depuis son époque. Mais d'un autre côté, je comprends que la manière dont on présente les sciences, et surtout l'histoire des sciences, ça, ça peut créer ce genre d'image faussée. On présente souvent la science par ces grands inventeurs, ces grands esprits qui ont tout révolutionné. Alors que la majorité du travail scientifique est produit par ceux qui travaillent entre ces révolutions scientifiques. Et heureusement d'ailleurs, sinon on passerait notre temps à tout reconstruire, ça serait interminable. Ce mythe du coup de génie conduit beaucoup de gens à penser qu'une découverte scientifique, ça se fait sous la douche ou dans son bain, alors que non. A la limite, ça peut être une intuition que tu peux avoir sur un coup de bol. Tu peux faire une découverte incroyable alors que tu cherchais autre chose à la base. Mais le gars qui se prend pour Galilée et qui prétend avoir révolutionné le monde à lui tout seul, ben on n'y croit pas. Parce que c'est jamais arrivé, et vraisemblablement, ça n'arrivera jamais. Si le sujet de Galilée vous intéresse, euh, mon collègue Elzen a fait une vidéo sur la question, donc qui présente un peu la vraie histoire de Galilée, et pourquoi ses travaux ont dérangé l'autorité religieuse de son époque. Donc voilà, je vous mets le lien en description, euh, parce que vraiment je trouve que cette vidéo est super bien faite. Et euh, je dis pas ça parce que je suis dedans. Pas du tout. Bon... On conclut On conclut. Et tiens, j'ai pas encore cité Bourdieu dans cette vidéo. Comme toute pratique sociale, la science comporte des aspects sociaux qui sont présents dans toute la société. Donc euh, des luttes d'influence, des enjeux de pouvoir, etc. Mais ce que note Pierre Bourdieu, c'est que les scientifiques mettent en place une démarche pour rendre leurs travaux toujours plus rigoureux et carrés parce que qu'ils mettent en place donc des protocoles, des institutions pour euh, vraiment cadrer euh, les, leurs potentielles erreurs et c'est cette démarche finalement qui va un peu les différencier des autres donc même si j'ai pu être assez critique sur certains aspects je reste profondément amoureux de la science et j'espère que maintenant que vous la connaissez mieux aussi et bien vous aussi vous l'aimez c'est pas parce qu'on aime la science qu'on la connaît bien il faut pas confondre l'idée qu'on se fait de la science avec la réalité du terrain sur ce Utilisez bien votre cerveau et soyez heureux